On effectue un exercice de reconstitution de texte. Il s'agit ici d'écrire une phrase correcte à partir de la liste des mots proposés. À la fin de l'exercice, on obtient une succession de zones de texte indépendantes. On peut souhaiter reconstituer la phrase en une seule zone de texte. Pour cela, on sélectionne l'ensemble et dans la barre des fonctions et attributs, on choisit « Copier ». Dans la palette, on prend l'outil texte, on effectue un clic dans la page. Dans la zone de texte, on effectue un clic droit et on choisit « Coller ». La phrase est reconstituée en une seule zone de texte qui a pris les attributs par défaut des zones de texte, actuellement comics sans MS, mise en gras, couleur bleue. Vérifions-le en changeant les attributs par défaut des zones de texte. Couleur noire, on retire la mise en gras et on choisit la police ariale. On diminue la taille, on clique dans la page, on effectue un clic droit, on choisit coller. On aurait pu bien sûr choisir de couper la sélection des zones de texte au lieu de la copier.